Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un personnage qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de quel Alors on va va revenir un petit peu pour ceux qui connaissent pas forcément Kelthuzad. Bon, évidemment, il y a la vidéo de sur la guerre de l'araignée. Sur la guerre de l'araignée, une vidéo qui importante pour Kel'Thuzad, la création du Roi Lich, tout ça tout ça, hein, c'est plutôt d'actualité euh, mais également aussi sur euh, la vidéo sur Warcraft 3 pour bien comprendre qui et quelles sont les motivations de Kel'Thuzad mais je vais y revenir un petit peu pour le contexte mais on va surtout parler bien sûr euh, bien de l'actualité autour de Shadowlands mais pour, pour commencer donc Kel'Thuzad euh, en contexte, et eh bien Kel'Thuzad est tout simplement, alors je vais pas revenir sur son côté euh, vivant mais euh, Kel'Thuzad, euh, c'est tout simplement un des grands euh, généraux mort-vivants du fléau. Euh, c'est tout simplement l'un des fidèles lieutenants euh, du roi Lich, du premier roi Lich, donc Ner'Zhul. Et il deviendra le bras droit d'Arthas lorsqu'il euh, lorsqu devient chevalier de la mort. Et euh, avec euh, la fusion de fin Frozen Throne... Euh, Nerzul Ner Arthas et eh bien euh, ça arrangeait un petit peu Keltuset parce qu'il servait les deux. Il euh, y avait son roi et son euh, roi Lich, et eh bien les deux fusionnent, du coup et eh pour lui ça l'arrange parce qu'il servait ces deux personnes là très fidèlement Et il devient tout simplement le euh, l'un de, j'ai même envie de dire le principal lieutenant du roi Lich a Wotelka, euh, comme Ner'zhul euh, s'évapore et qu'il ne reste qu'Arthas, bah, ça ne change pas grand chose. Euh, Kel'tuzad reste toujours fidèle au Roi Lich, hein, du coup Arthas, et il va euh, rester fidèle hein, pendant jusqu'à Warcraft Lich King, il hein, n'y aura pas de problème. Ce qui est intéressant et ce qui me fait aimer Kel'tuzad, c'est aussi le fait que ce soit un personnage extrêmement complexe. Euh, on y reviendra après en, dans la vidéo, mais c'est un personnage qui euh, est... Globalement plutôt un méchant, on va pas se mentir, hein, c'est plutôt plutôt un méchant comme la plupart des membres du fléau d'ailleurs. Mais l'intérêt c'est que c'est pas juste un méchant lambda qui veut tout détruire, tout ça, tout ça. C'est quelqu'un qui recherche immense. Enfin, qui recherche le pouvoir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est passé du côté obscur, c'est qu'il voulait plus de pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir et de connaissances. Mais malgré ça eh bien, j'allais dire, il a des principes. Non, peut-être pas, mais il a. Enfin, si, quand même un peu. Mais en gros, il est surtout. Il reste fidèle et loyal à ses maîtres. À son maître à la base, à ses maîtres par la suite. Donc, c'est un personnage qui, notamment, euh, va cacher souvent ses, ses motivations et qui va finalement, eh bien, euh, bien réussir à, à jouer un double jeu, par exemple. Avec euh, la Légion Ardente où il se fait passer pour l'invocateur, le, le, le Warlock, le démoniste, etc. Qui va invoquer euh, Archimonde, qui devant la Légion Ardente euh, reste très poli, fait de, de grandes, de jolies phrases, etc. Mais en fait c'est pour mieux euh, les endauffer parce que bah il va euh, il bosse pour Ner'zhul, il bosse pour le roi Lich à ce moment-là. Donc c'est quelque chose de, un personnage qui est vraiment intéressant, assez complexe, euh, à l'origine de, de stratégies mûrement réfléchies, même si bien sûr il applique aussi une partie euh, de la vision du roi Lich lui-même à quand même une certaine réflexion et on sent que c'est quelqu'un de très intelligent donc c'est aussi pour ça qu'il y a une fascination autour de Keltuzad et en plus de son physique qui est quand même assez atypique bon maintenant toutes les liches lui ressemblent mais c'est quand même euh, voilà très particulier la première fois qu'on voit Kaltuzad souvent on est impressionné donc c'est vrai que c'est un personnage très intéressant le truc le truc le truc c'est que du coup et eh bien ce personnage là euh, a fait ses premières apparitions dans Warcraft 3 et le problème c'est que euh, Kel'thuzad donc dans World of Warcraft est apparu deux fois à Vanilla à la fin de World of Warcraft Vanilla donc ce qu'on appelle WoW Classic maintenant qui euh, est arrivé à Naxxramas donc assez euh, tardivement c'est tout simplement la dernière extension Enfin le dernier patch pardon, de Vanilla et il est revenu à Wrath of the Lich King avec le Ramas, ce que j'appelle le Naxramas 2.0 C'est à dire qu'on reprend le patch de Naxxramas, on le refout euh, en fait hein, à Wrath of the Lich King tel qu'il est, on change juste un boss On remplace Alexandre Osmogren euh, par le Baron Rivender et voilà, c'est bon tu as le même patch pas de problème, hein, meilleur patch, tout ça, tout ça, meilleure extension ah, Donc, il euh, y avait du vrai travail Donc, <rire> on remet la même exactement comme elle était Et du coup, bah, Kal'thuzad, il est mort deux fois au cours de World of Warcraft euh, Parce que sinon ça fait trois avec War 3 Mais il est mort deux fois en tant que antagoniste principal Mais on y reviendra après le truc c'est que du coup à Wrath of the King, Keltuzad est tué comme je viens de l'évoquer Cependant il faut qu'on fasse un topo qu'on rappelle la nature de ce qu'est une liche Une liche est un être immensément puissant et Keltuzad est ce qu'on appelle l'archi-liche hein, C'est vraiment le top du top du top du top C'est un être immensément puissant euh, Mais ça j'y reviendrai après Mais le truc c'est qu'en fait une liche ne peut pas être détruite définitivement Tant qu'on n'a pas détruit un, une petite urne qu'on appelle le phylactère Le phylactère comme vous le voyez il est juste là en gros quand une liche est tuée elle va se reconstituer dans son phylactère Si jamais c'est un concept qui vous parle pas trop Imaginez vous savez un génie avec sa lampe en fait C'est un peu le même délire sauf que là c'est un génie du mal Une sorte d'effrite quoi Mais euh, le, le principe c'est que du coup tant que le phylactère n'est pas détruit La liche pourra se reconstituer Et à Wrath of the Age King eh bien euh, donc à Vanilla on n'avait pas détruit le phylactère Ce qui permet aussi à Kalthusad de revenir à Wrath of the Age King Mais à Wrath of the Age King eh bien en fait le statut du phylactère est incertain On ne sait pas si le phylactère a été détruit donc, comme faut détruire le phylactère pour vaincre définitivement la liche, qu'en est-il à Warsage King Les détails, ce qu'on qu sait, nous donnent plutôt l'impression que le phylactère est toujours dispo. Après, c'est pas un problème, hein, il pourrait nous dire que le phylactère a été détruit, mais de ce que l'on sait, le phylactère n'est pas détruit. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement si le phylactère n'est pas détruit, comme on l'a dit, eh bien, la liche peut se reconstituer. Mais il y a un truc qui est très très important, parce qu'une liche quand elle est tuée, elle va où Globalement, on sait où est-ce qu'elle va. Et là-dessus, à Shadowlands, on a un début de piste avec notamment une de quêtes de euh, congrégation de, du, de bastion, congrégation Kyrian, où on a tout simplement une quête qui s'appelle les Limbes, c'est une quête d'expédition, que je vous invite à faire, alors le problème c'est que le résultat est aléatoire mais en gros quand vous faites cette quête vous avez justement en fait les, les Kyrianes, donc hein, les, les espèces d'anges, les espèces de valkyres là les ancêtres des valkyres enfin la première, la prim les primogénitors on va dire et <rire> eh bien vont tout simplement euh, ils peuvent pas juger une âme, hein, ça c'est l'arbitre mais les Kyrianes doivent amener les âmes devant l'arbitre sauf qu'il y a une formation chez les Kyrian et cette expédition vous montre justement cette formation vous montre en fait qu'ils doivent sélectionner les âmes, ils ne peuvent pas prendre toutes les âmes et les balancer devant l'arbitre par exemple des âmes de démons n'ont rien à foutre devant l'arbitre, ça n'a rien à foutre dans les terres d'ombre euh, des âmes de naru n'ont rien à foutre devant l'arbitre les, dans les terres d'ombre donc ils ne vont jamais aller chercher les âmes de ces, de ces figures là si vous voyez des démons et des naru euh, en nombre terre, ce qui est possible et ce qui est le cas ce n'a pas été ramené par des Kyrian et ils ne sont pas passés devant l'arbitre. Donc, euh, j'ai envie de dire, il y a eu. Euh, il, y a eu euh, il y a eu Trafalgar, il y a eu des coups de Trafalgar pour ramener ces personnages-là. Mais en l'occurrence, les Kyrianes, donc ce n'est pas dans leur formation, ils ne doivent pas toucher à ces âmes-là. Et il y a un même exemple avec une Liche. Et là, justement, le, le, le cas qui est évoqué, c'est que tant que la Liche a son phylactère les âmes des Liches ne doivent pas passer devant l'arbitre, ils doivent être ramenées sur le plan mortel. Par contre, si le phylactère est détruit. Là, la liche doit être, faite, euh, doit être ramenée devant l'arbitre pour qu'elle soit jugée afin euh, eh d'aller là où elle, elle doit aller Alors, ce que j'aime bien avec cette quête, c'est que justement elle nous, elle nous rappelle le principe que tant qu'une euh, liche a son filactère Elle a rien à foutre dans les terres d'ombre et elle est, euh, on va dire, bloquée dans le plan mortel Mais d'un autre côté, c'est vrai que... Euh, bah, en dehors de quelques liches, la plupart sont liés au fléau, donc Marc Delantre, tout ça, tout ça, tout ça. Mais globalement, globalement, ça va, ça reste ça reste tout à fait OK. Ça rappelle, c'est une petite quête d'expédition qui est là pour rappeler un peu le principe. C'est que les Kyrian, eh ben, ils doivent jauger les âmes pour savoir qui va devant l'arbitre. Mais c'est l'arbitre qui juge les âmes. La, la la petite différence, euh, la nuance est importante Donc au final ça, ça nous apprend quoi Ça nous apprend que pour la situation pour Kel'Thuzad et eh bien il y a deux possibilités Puisque Kel'Thuzad on le retrouve à Shadowlands à Maldraxxus Et d'ailleurs alors petit spoil mais bon maintenant c'est plus du spoil parce qu'on a, on a, on a déjà les infos hein, C'est jouable, c'est trouvable in-game etc En fait. On apprend que Kaltuzad est devenu un baron à Maldraxus. Il est devenu un des barons de la maison des Rituels. On y reviendra avec la cinématique de fin. Donc c'est vrai que... Bon, spoil. <rire> Mais euh, deux possibilités. Du coup, comme je le disais, soit son phylactère a été détruit. C'est un peu étrange parce que, euh, de ce qu'on sait de Warthrow King, bah, rien n'indique que vraiment le, le, le phylactère a été détruit, mais il est possible que ça ait été passé sous silence et qu'en fait bah, le phylactère a bien été détruit à voir King Ça c'est je pense la raison qui serait la moins euh, compliquée à faire pour Blizzard, ils peuvent dire bon bah, voilà le phylactère a été détruit C'est juste dommage de ne pas l'avoir précisé bien avant Je rappelle d'ailleurs que euh, Keltuzad était déjà tease au début de Shadowlands avant même qu'on le voit, pourquoi Alors il y avait du data mining, mais en dehors du data mining N'oubliez pas le pré-patch de Shadowlands Vous savez le petit truc pas terrible là bah, le, <rire> Non je rigole, le, le, le pré-patch de Shadowlands Et eh bien euh, tout simplement On affrontait le culte des damnés Et qui a fondé le culte des damnés C'est Kel'Thuzad Donc au final Kel'Thuzad ça fait déjà un moment Qu'on sait qu'il va revenir Et à Shadowlands, eh bien du coup comme je l'ai dit C'est un baron de la maison Vous hein, allez voir les vidéos sur Malraxus si vous êtes perdu Aux côté du baron etc Mais c'est l'un des barons de la maison des rituels donc le, le, je rappelle que le patron de la maison des rituels c'est le Margrave Sindar Et enfin c'est une Margrave d'ailleurs mais une Margrave Sindan Et au final nous allons donc Kel'Thuzad qui est un de ses bras droits, un de ses barons Le principe donc ce qu'on pourrait se dire c'est que du coup soit il est mort euh, Le philactère a été détruit à King donc il est passé euh, devant l'arbitre qui l'a envoyé en Maldraxxus Certains seraient choqués en mode bah, Raven Dress ou entre Malraxus, ça correspond pas mal à, à Kel'Thuzad. Hein. Et je rappelle que Malraxus, il y a deux X, c'est pas pour rien, c'est pour faire écho à Naxramas. Hein. Donc, euh, bon, il y a plein de liches, tout ça, tout ça. Donc, en soit, en soi, que Kel'Thuzad se retrouve là-bas, il a toujours voulu le pouvoir, il a toujours voulu la conservation personnelle, l'ambition, il s'est battu toute sa vie. Genre, c'est pas si choquant de le voir ici. Soit, il est arrivé en Malraxus par un autre moyen. On sait que certains nécromanciens euh, ont pu par eux-mêmes se balader dans les terres d'ombre. Donc soit en fait il est arrivé parce qu'il a été tué donc il est passé devant l'arbitre, soit il est arrivé par soit il y a eu un forcing, soit on a forcé euh, sa place en terre d'ombre. Donc ça ça peut être par contre par plusieurs biais, ça peut être via plusieurs, euh, plusieurs personnes, soit par lui-même, il a un pouvoir incroyable hein, qu'elle donc peut-être que c'est lui qui a forcé le passage vers les terres d'ombre et qui s'est fait sa place pour pouvoir conspirer un petit peu, soit euh, eh bien, il a été ramené, euh, le, enfin il a été forcé, sa place a été forcée par une intervention extérieure. Elia, le geôlier, on ne sait pas trop. Pour le moment c'est encore euh, c'est encore euh, mystérieux je dirais. Donc je vais revenir aussi un petit peu sur, sur Keltuzad qui d'en haut a toujours été un personnage euh, caric caricatural et très très très euh, sous-estimé. Puisque eh bien, il a fait son apparition pour World of Warcraft dans la pire période de World of Warcraft, donc la période que j'appelle le Safari, l'endroit où on va chasser toutes les personnes importantes de la licence Warcraft, donc généralement Warcraft 3, et quand on a épuisé Warcraft 3 c'est du War 2, du War 1 ou l'univers étendu. Et du coup eh bien Kelthuzad en a fait les frais, c'est lui généralement, c'est ce que ce que j'appelle le Safari a commencé avec Mal avec, euh, avec Donc c'est lui qui a à limite été la première victime du Safari. Et il n'a pas été victime une fois mais deux fois, puisqu'avors King, on le ramène pour mieux lui poutrer la gueule une nouvelle fois sans aucune forme de respect. Euh, Kalthuzad. Il faut vraiment qu'on qu le rappelle, et d'ailleurs cette image c'est un fan art hein, vous avez le nom de l'artiste ici, mais euh, c'est pas pour rien qu'on le voit avec son petit chat et qui fait ça là comme ça justement, parce que Avania, c'est une caricature Kel'Thuzad, c'est le docteur d'enfer d'Austin de, euh, Powers, euh, avec son Mr. Beagle Swords, ils sont même pas cachés pour le nom du, du chat, hein, c'est le même, donc Kel'Thuzad, on passe d'un personnage extrêmement ambigu qui sert une puissance sombre, mais contre d'autres puissances, qui veut se libérer d'autres puissances sombres, le fléau avec le roi Lich qui veut se libérer euh, de la Légion Ardente, euh, etc. A un personnage qui, en plus, qui réfléchit énormément, le fléau de Lordaeron, c'est lui aussi, hein. la peste, euh, le fléau mort-vivant, c'est lui à la base, hein, qui va réfléchir à toutes les stratégies, etc., qui va se servir du grain contaminé, qui va euh, s'occuper de la ligne de ravitaillement justement d'Andoral pour corrompre tout ça, c'est lui derrière et on va récupérer cette essence pour en faire n'importe quoi avec à Vanilla une Naxramas. Au lieu d'attaquer des, des, des, des endroits névralgiques, je veux dire, le mec ça a toujours été un, quand même un, un mastermind, un mec extrêmement intelligent. Et eh bien on le voit attaquer, euh, Naxramas, euh, on voit sa nécropole partout, on le voit à Mulgore, Doudou il va à Mulgore attaquer des taurennes, et il attaque tout le monde histoire que tout le monde se retourne contre lui. Ça, a jamais, ça aurait jamais été comme ça que Kel'Thuzad se serait, euh, ce serait euh, battu. Naxramas, s'ils avaient dû le refaire, je pense qu'aujourd'hui ce serait au niveau de Thunder City. Bon, le gameplay ferait que bah, même les mecs de l'Alliance et des mecs de l'autre bout du monde iraient euh, quand même lui taper sur la gueule. Mais qu'il aille en, en, en <rire> qu aille en Mulgore sérieusement. Qu'il aille en Mulgore. Aller taper du torrent, euh, genre... Bah non. Parce que sa mission, en plus on le rappelle, à Warcraft 3 c'était pas pour rien. À, à Frozen Throne, sa mission... Euh, à... Au, à la fin, quand euh, Arthas retourne en enseigne pour libérer Ner'Zhul, qu'est-ce qu'il qu qu confie Il confie la tâche à Kel'Thuzad, es, c'est quoi C'est de prendre, euh, prendre soin de ses terres, donc Lordaeron. Donc euh, c'est complètement débile. Et en plus, ce qui était pas mal, c'est qu'il faisait rien dans la lutte de pouvoir entre les, les seigneurs de l'épouvante et Sylvanas et les résistants humains, mais justement parce qu'il laisse entre déchirer. Donc c'est un mec qui est plutôt réfléchi pas euh, un idiot qui va attaquer tout le monde et du coup se faire détruire C'est complètement con Enfin bon voilà donc il a été euh, il a, la, la subtilité c'était un perso extrêmement subtil Extrêmement fin à Warcraft 3 Fini la subtilité avec le début de World of Warcraft Il a vraiment été traité comme un mal propre à Vanilla À, à Wars of Age King c'est encore pire Parce qu'on le ramène pour le défoncer Et à la fin on t'apprend que le plan La stratégie ultime euh, d'Arthas c'était euh, quoi C'était euh, oh bah en fait euh, je vais vous faire buter tout le monde mais euh, parce qu'en fait bah mes, mes serviteurs ils sont pas terribles terribles Et de toute façon moi ce qui m'intéresse c'est les héros Parce que si je les tue et que je les ramène j'aurai 20 mecs extrêmement puissants en vidéo sur Assassin's King Et euh, du coup bah là j'aurai des lieutenants incroyables qui me permettront de détruire le monde Quoi T'es en train de dire qu'Anubarak est... et Keltuzad c'est de la merde Il est fou lui parce que... <rire> Il est fou c'est quoi cette stratégie de merde en plus Mais faut pas oublier que Keltuzad Keltuzad, je j'entends je, je, souvent les questions un peu euh, qui est le plus fort entre l'hippopotame et le crocodile généralement euh, quel est le mage le plus puissant d'Azeroth, on voit toujours les mêmes noms qui, re, qui reviennent Jaina, Kadgar, Ashara, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, Medivh, tout ça et tout le monde oublie Kalthusad et c'est pas parce que j'aime Keltuzad et le fléau Kalthusad c'est un être immensément puissant déjà il faisait partie du Kirin Thor dans le membre des six, alors c'est pas dire qu'ils sont tous extrêmement puissants mais Kalthusad lui clairement on sait qu'il en faisait partie c'est pour ça d'ailleurs qu'il a été aussi choisi par, par Ner'zhul, le roi Lich. Et en devenant une Lich, il est devenu un être immensément puissant, et pas moi qui le dit, c'est War 3. Et on le voit d'ailleurs hein, qu'il est plutôt puissant. Et par exemple, un truc con, qu'est-ce qu'il a fallu pour ramener Kel'Thuzad, c'est pas juste... Euh, c'est pas juste un petit truc, une petite nécromancie comme pour tout le monde, ça suffisait pas pour Kel'Thuzad. Le mec est tellement puissant qu'il faut quasiment un mini puits d'éternité pour le ramener. Le puits de soleil, si vous avez joué à Burning Crusade, le puits de soleil c'est le truc qui permet à Kil'jaeden d'arriver. Je pense que Kil'jaeden, tout le monde va dire bon, on sait ce que c'est. Il hein. n'y a que le puits de soleil qui peut permettre à Kil'jaeden de revenir sur le monde, c'est quand même pas rien. Donc, Kel'Thuzad, il a damné la civilisation euh, aux elfes. Enfin, c'est Arthas qui l'a donné, mais pour ramener Kel'Thuzad, il a damné toute une civilisation parce que c'était cet instrument là, une, cette relique là qui pouvait permettre de ramener Kel'Thuzad. Donc c'est pas n'importe qui. Et en termes de puissance, Kel'Thuzad. alors bien sûr, un combat kelthuzad jaina les deux peuvent gagner, ça dépend du scénariste. Mais sur le papier, ce mec-là, il est plutôt au niveau d'achat, en fait. Hein. Peut-être un peu en dessous, mais il est vraiment très très très haut, Kel'Thuzad. Or, WoW ne le rend pas du tout hommage à ce personnage. Et du coup, eh bien, il revient à Shadowlands, il est de retour avec, euh, avec Shadowlands. En tant que lieutenant du Geôlier. Ça, c'est acté, on sait que c'est un lieutenant du Geôlier. Mais le truc, c'est qu'on ne connaît pas encore ses motivations. C'est pas pourquoi il travaille avec le Geôlier. Est-ce qu'il a été forcé Est-ce qu'il a fait un pacte avec le Geôlier On sait que quel tu de les pactes, ça parle pas mal. Le Geôlier, on sait qu'il a fait pas mal de pactes aussi. Donc, est-ce qu'il y a un pacte entre ces deux personnes Et de là aussi, c'est peut-être justement, dans, dans ma, ma théorie, c'est que peut-être que justement son pacte fait qu'il serait là pour... Il aurait pactisé avec le geôlier pour peut-être libérer un de ses maîtres. Quelque chose qui caractérise Kal'Thuzad, ça a toujours été son immense loyauté envers le roi Lich, notamment donc Ner'zhul pour commencer, qui est une espèce de, qui son propre, qui son dieu quasiment, hein, et Arthas, en qui il voit son roi, donc, euh, mais en roi en tant que lord erroné on va dire. Donc comme à War Thunder King, arthas et Ner'zhul n'en font plus qu'un, avec les rapports aussi de Ner'zhul, mais bon ça c'est déjà Frozen Throne, hein. bon, bon je voulais savoir la vidéo de quel du coup est-ce qu'il serait pas là pour essayer de libérer Arthas par exemple, et peut-être même Ner'zhul, mais bon Ner'zhul ça c'est optionnel est-ce qu'il serait pas là pour libérer Arthas par hasard Moi je pense que oui sachant que, qu'est-ce qui me fait dire ça bah, L'écriture de Kel'Thuzad. Kel'Thuzad est un personnage qui revient à Shadowlands et on sent que les, les scénaristes ont vraiment bien bossé, ils ont bien révisé Warcraft 3 parce que c'est pas le Kel'Thuzad de Vanilla au Hotel K, ça aurait été très facile de mettre ce perso-là et c'était l'une de mes grandes appréhensions avec ce début de Shadowlands j'avais très très très très peur que Kel'Thuzad soit traité comme à Vanilla et qu'on ait juste un, une Noxramas 3.0 surtout qu'il avait été dataminer un succès, un haut fait. comme quoi c'était euh, la troisième chute de Kel'Thuzad moi j'étais là, oh putain on va avoir une Noxramas 3.0 ça va être une catastrophe pour le fanservice de merde et bien pas du tout, Kel'Thuzad revient il y a ce haut fait clairement, mais Kel'Thuzad, on revoit le côté stratégique comploteur euh, de Warcraft 3 avec euh, le Mastermind, celui qui est à l'origine justement de toute la merde euh, de Maldraxxus puisque, en fait il a été posé à Maldraxxus, c'est dans le plan du geôlier donc d'utiliser Kel'Thuzad à Maldraxxus et Kel'Thuzad à Maldraxxus, et eh bien il va monter deux maisons, la maison des assemblages et la maison des rituels dans lequel il est baron il va remonter ces deux là, et pas en utilisant la magie, pas de charme ou quoi que ce soit, non non, par ses mots, sa parole, ses idées, et eh bien donc quelque chose vraiment d'insidieux, et eh bien il va réussir à monter la maison des rituels et des assemblages contre les autres maisons, et finalement lancer l'attaque de Bastion que vous voyez dans le scénario de Bastion. Et ça c'est super intéressant parce que le conflit Malraxxus-Bastion, comme on l'a dit, alors bien sûr c'est aidé parce qu'il n'y a, a plus le Primus, le Primus n'est plus là, à côté de ça, en dehors de l'absence du Primus, bah, il y a aussi cette disette d'anima liés à, à, à, liés à Denetrius euh, et euh, Raven Dress, mais du coup, Kel'Thuzad, et eh bien, grâce à ces deux outils-là, ces deux problèmes, ces deux problématiques dans lesquelles Malraxxus est plongé, et eh bien il va se dire, regardez, a la base, donc je rappelle les deux, les deux margraves, donc euh, Margrave Sindarn euh, de, de la maison des rituels et la maison des assemblages, j'ai oublié le nom du, du, du margrave, euh, mais ces deux-là ne bossent pas pour le geôlier, c'est juste qu'en fait, bah, leur, leur, leur, leur ADN, j'ai envie de dire, leur code a toujours été de défoncer euh, le, la lutte à Malraxus, la lutte infinie où on va s'améliorer en s'opposant so aux autres, et c'est dans l'adversité, dans la lutte, dans le conflit qu'on va réussir à s'élever. Donc, en gros, avec l'absence du Primus, bah, ils essayent de continuer euh, cette, ce, cette philosophie-là, sachant qu'aucun des deux margraves ne veut devenir Primus. Il hein, n'y a pas d'ambition en mode euh, on est très méchant. C'est vraiment juste, bah, voilà, nous, notre code a toujours été de se foutre sur la gueule pour progresser et s'améliorer eh bien continuons là-dessus en fait, continuons là-dedans et c'est ce que Kel'Thuzad va alimenter évidemment comme, euh, comme débat. Et en plus de ça, bah, comme il n'y a plus d'anima, il faut qu'on aille en chercher quelque part pour alimenter les armées et tenir le rôle de défenseur bien sûr des terres d'ombre et du coup bah, ils vont aller les chercher dans les autres congrégations. Sachant qu'il y a également Denatrius qui va en tant qu'allié du lieu geôlier, va également fournir une partie de son anima à Kel'Thuzad et qui va la donner aux autres barons. Donc ça c'est assez intéressant, sachant qu'il a aussi un lien du coup, avec Raven Dress, Kel'Thuzad, Puisqu'il est. Donc en gros, Kel'Thuzad est responsable de deux intrigues, enfin d'une de, de, intrigue sur deux zones. Deux zones sur quatre, c'est quand même pas dégueu. Là, on reprend un peu le Kel'Thuzad, très intéressant. Et. Kelthusad, au final, eh bien on lui a promis tout simplement l'un des médaillons des moissonneurs. Donc vous savez, il y en a 7, si vous avez vu mes vidéos sur Revendress, vous savez de quoi je parle. Le médaillon du moissonneur, c'est quelque chose d'extrêmement puissant avec une, un fragment du pouvoir du, de Denatrius, l'éternel dirigeant de Revendresse. Et du coup, eh bien il a aussi cette relique là qui va aussi renforcer ses pouvoirs. Et c'est pour ça que quand vous jouez en tant que Ventir, donc à Revendres, vous allez traquer Kelthusad. Et quand vous êtes tout simplement Necrolord, à Malraxus et bien vous allez aussi traquer Keltusad petit à petit au début on sait pas vraiment que c'est lui et petit à petit on apprendra que c'est lui donc ça c'est extrêmement intéressant de retrouver un Keltusad doté d'un immense intellect et d'une immense puissance et on va du coup et bien pouvoir aller voir une vidéo concernant justement euh, la, le traitement de Keltusad avec la cinématique de fin de la campagne de Malraxus et de Revendreth. à tout de suite Interlopers, you will not escape your hate. We are not the ones you need to fear, Kelfazan! Your cause is lost, usurper! Now you answer for your crimes against Maldraxis! And against me! Foolish Margrave, your victory is a hollow one. The medallion is ours. Let us return to Revendrith. What? We cannot simply leave. Not while well Kildazar yet lives. I will have vengeance for Silvermoon. His fate is not yours to decide. Banished One calls you to his side. Voilà pour la, la cinématique, alors évidemment comme elle est en anglais, je vais revenir un petit peu là-dessus, il y a pas mal de choses à dire sur cette cinématique, donc c'est un combat, je rappelle un petit peu le contexte, c'est la campagne, comme vous voyez c'est la finale cutscene, donc la, la cinématique finale de Malraxus, mais également de Raven Dress, où on a Kel'Thuzad qui va être en boss, et on va affronter Kel'Thuzad auprès du coup du général Draven, euh, Draven ainsi que de, de, de Keltas une figure que l'on connaît un petit peu, euh, tout simplement, euh, alors, qui, sert, euh, qui est un Van donc qui sert Evandress, mais qui a un passé, qui a un passif, qui a un compte à régler avec Kel'Thuzan, on y reviendra après. Et du côté de Malraxus, vous voyez cette Liche. Belmé Balmédar, pardon, vais dire Balmédar, Balmédar qui est tout simplement donc un serviteur, donc je sais plus si c'est un Sissécutor, mais enfin donc c'est un, un membre de la maison des rituels qui va libérer euh, tout simplement sa margrave, donc Sindan qu'on voit ici qui est la margrave, donc la chef de la maison des rituels, et euh, Sindan va justement faire de Balmédar avec la défaite de Kel'Thuzad son nouveau baron. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, et eh bien Balmédar arrive dans le dos de Kel'Thuzad pendant que Kel'Thuzad. Et euh, pied est bien moins, moins lié contre bah, les héros, euh, contre Draven, contre Keltas, etc. Je crois qu'il y a aussi Garona dans le fight, je sais plus, enfin il y a des agents de Maldraxxus. Et du coup, bah, il en profite pour libérer sa Margrave. Alors je rappelle quand même euh, que la Margrave, à la base, euh, elle euh, combattait euh, sciemment... Enfin, Quelthusad, elle avait réussi à... À la, à la charmer par ses paroles. Il n'y a pas eu de charme magique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'à la fin de la campagne, bah, Sindan va se rendre compte de certaines choses. Et du coup, là, Kalthuzad va véritablement utiliser sa magie pour bloquer, littéralement, hein, paralyser, glacer Sindan. Mais à la base, eh bien, était, euh, on voit Sindan se balader tranquillement. Hein, donc, il y a eu une influence. Alors, c'est un peu la waifu de Kalthuzad, hein, du coup, évidemment. Mais euh, Balmédar va libérer Sindan. Et oui, parce qu'il rappelle, nous sommes pas ceux, nous sommes pas ceux que tu devrais craindre Et oui, on voit on voit du coup euh, Alexandre Osmogren, Dame Vache et il y a bien Garona Alors, il y a du coup un passif aussi avec certains des personnages Alors ce qui est dommage, c'est que dès qu'il y a des cinématiques avec les joueurs bah, Pour intégrer le joueur à cinématique, la cinématique baisse en qualité Je parle pas juste parce que je n'aime pas la place du joueur C'est que c'est vraiment fait, comme ça Comme il y a le joueur qui doit être calculé, bah, du coup les personnages ont des, dév ont des déplacements beaucoup plus robotiques pour intégrer le personnage qui n'était pas le cas avant, et c'est bien dommage, parce que du coup ils font des, des, des animations parfois un peu étranges, mais du coup il y a des persos qui ont, ont des comptes à régler avec Keltsusal, comme je le disais. On a évidemment Keltas, mais j'y reviendrai après. Mais dans la campagne de Malraxus, on suit énormément Alexandros Mogren. L'histoire d'Alexandros Mogren, le premier porteur de porte-cendres, Ashbrinker, cette T.P. incroyable, cette ouvre-bouteille formidable, eh bien Alexandros Mogren, euh, n'oublions pas qu'il était devenu un chevalier de la mort à cause de Kel'thuzad. C'est Kel'thuzad qui avait fait de lui un chevalier de la mort, il l'avait tué et il l'avait fait passer du côté obscur. Euh, donc, Darion Mogren avait dû damner son âme pour pouvoir libérer son père, Alexandros, et lui donner le repos éternel, qu'il a envoyé en Malraxus d'ailleurs sympa le mais, mais du coup Darion est devenu chevalier de la mort à cause de ça donc Keltusad est euh, on va dire à l'origine de, de, de, de, de, de terrible destin, je dirais des Maugren alors Dame Vache on pourrait dire qu'elle a pas forcément de euh, ils se sont jamais véritablement affrontés directement en plus euh, Dame Vache et Keltusad, mais au final faut pas oublier que Dame Vache ça fait partie des Illidari hein, et d'ailleurs elle respecte toujours autant Illidan ça vous le voyez dans les interactions donc c'est toujours cool Dame Vache a s'est battu avec les Idari face au roi Lich, face à Nerzul, qui était l'un de ses lieutenants principaux, Kel'Thuzad. Donc même s'ils ne se sont pas rencontrés directement sur le champ de bataille, vu que Damvash était en Northrend, euh, Kel'Thuzad, lui, eh ben, était resté en Lordaeron, il y a eu les deux camps que chacun euh, représente, se sont affrontés. Donc il y a un petit passif aussi, c'est pas énorme, mais il y a un petit passif. Et enfin, bien sûr, Keltas euh, pour le coup, Garona n'a pas de... Si, bah, Garona, si, on va dire, euh, ouais, indirectement et Kel'Thuzad, puisque Kel'Thuzad en tant qu'humain faisait partie du Kirin Tor, donc euh, de Dalaran, et Garona bah, représentait la Horde avec les Orques, donc même si Garona a quitté la Horde et bah, au final Keltuzad a quitté l'Alliance, il y a eu un moment où ils étaient un peu opposés, mais là on est sur une, sur une hostilité très très très indirecte, euh, contrairement à Dame Vache et Kel'Thuzad, où c'est déjà indirect, mais là vraiment, vraiment prêt, enfin euh, vraiment dans le terreau, euh, on a. Ensuite la dernière rivalité. Alors Sindan se libère. Euh, se, se... Donc Sindan se libère. On sent par contre. Alors Sindan on pourrait dire ouais tu viens de nous dire que Kel'Thuzad est super puissant et il se fait il se fait marave par une par la waifu Lich Margrave c'est pas rien. Hein Margrave euh, rappelons que dans le plan infini de ce qu'est les terres d'ombre hein, qui regroupe des milliers des milliards de mondes. Margrave, c'est quand même très très haut dans la hiérarchie. Hein. Au, en haut, tout en haut, vous avez un éternel. Hein, vous avez le Primus. Juste en dessous, vous avez ses, les cinq doigts de la main du Primus, en gros. Hein. Et Sindan, bah, c'est censé être euh, l'un des mages. Enfin, c'est même pas le mage le plus puissant d'Azeroth. Hein. Sindan, c'est l'un des mages les plus puissants des Terres d'ombre. Hein. Donc euh, bon, <rire> ça, ça va quoi. Donc Kelthuzad, malgré malgré la mulette justement, euh, malgré la mulette de Malgré l'amulette, pardon, malgré le médaillon euh, du, du moissonneur, ça ne suffit pas, la, la margrave est beaucoup trop forte et il l'avait il avait prise euh, en traître pour pouvoir la, la glacer, là ça suffit pas et du coup il va se faire, euh, il va se faire avoir, euh, on voit bien Garona, j'avais la réponse. on voit bien Garona et donc euh, à ce moment là, your cause is not, voilà, donc euh, tu vas répondre de tes crimes contre Maldraxxus et contre moi parce que maintenant elle se rend compte de tout ce qu'a qu pu faire Kalthusad, alors c'est vrai que ça... Ça lui enlève un petit peu ses fautes. Elle a aussi ses, ses torts, hein. Sindan, on va pas se mentir. Mais ça lui enlève un petit peu ses, ses fautes. Ça la lave un petit peu de, de, ses, de ses fautes, même si bon, hein, il en faudra plus. Et de l'autre côté, on voit donc, on voit, euh, donc, Quelchisad qui dit... Euh, ta victoire est, est vide tu ne te rends pas compte à quoi tu t'affrontes bon bon ça c'est phrase de méchant lambda là dessus il n'y a pas de il n'y a pas trop de différence mais l'intérêt on y reviendra euh, et du coup il y a donc qu'elle hein, les deux kt qui s'affrontent qu'elle hein, et Keltas, euh, kael qui va lancer qui va invoquer qui va incanter ses, ses pouvoirs pour pouvoir justement prendre sa vengeance je le rappelle qu'elle la réincarnation de' tussade provoquée par arthas a détruit qu'elle euh, a détruit le puits de soleil dans Warcraft 3 avait totalement détruit Keltalas Bon finalement hein, Burning Crusade, Redcon tout ça tout ça Vidéo sur Burning Crusade oh, C'est plus qu'une petite balafre hein, Ça va sur le papier il n'y avait plus rien hein. C'est pas pour rien que les Elves de Sang ont dû aller en Drainer en Outre-Terre hein. C'était parce qu'ils ne pouvaient plus vivre en Keltalas en fait Donc Keltas bien sûr la personne qui veut abattre avant tout le monde bah, c'est euh, Certas, mais c'est vrai que Kaltuzad il est, il est, il est haut dans sa top liste, dans sa priorité, on va dire. Donc, euh, compréhensible qu'ils viennent, qui veulent lui casser la gueule. Et tu as le général Draven, donc le premier mec des forces militaires euh, de euh, Raven's qui lui dit, hop euh, hop hop, t'es mignon toi, mais euh, c'est pas ton job de juger comme ça là, les âmes là. Euh, c'est un, un, problème qui, con enfin, qui, qui concerne Malraxus donc tu les laisses gérer leurs affaires. Nous, on doit juste récupérer le médaillon du moissonneur. D'ailleurs, ce médaillon-là, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'est le médaillon de Rénatal, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus si c'est le médaillon de Rénatal ou de l'accusatrice. L'accusatrice qui veille directement euh, sur Keltas, su qui supervise, on va dire, le, le passage en vain de tir de Keltas, avec, bien sûr, eh bien, Rénatal, le prince de Révendresse, qui veille un petit peu au grain aussi. Donc, je ne sais plus si c'est le médaillon de... Il me semble que c'est le médaillon de Rénatal, mais il est possible que ce soit celui de l'accusatrice, mais je crois que c'est le médaillon de Rénatal. Donc on a justement euh, Draven qui récupère le médaillon et qui dit le médaillon est à nous maintenant on se rebarre à Raven Dress Moi j'adore cette phrase en mode euh... We leave. Quoi Mais on peut pas simplement s'en aller <rire> Pas tant que tu as des en vie Je vais avoir, je vais réclamer vengeance pour Silvermoon les elfes de sang, évidemment, hein, quand... c'est pas pour rien qu'ils s'appellent elfes de sang, c'est aussi qu'ils veulent se venger, hein, c'est dans partie de leur ADN, les elfes de sang se vengent, même les PNJ le disent quand vous cliquez dessus, hein, ils veulent se venger des torts qui leur ont été causés, donc évidemment, bah, ils veulent se venger contre Keltas, mais on a le Keltas de Warcraft 3 et pas le Keltas euh, de Burning Crusade, complètement débile, puisqu'il va écouter sa hiérarchie, voilà, ce n'est pas, pas à toi de décider de son sort. Et au final, eh bien, à ce moment-là, arrivent les Entreliges donc de l'Antre, un petit portail vers l'Antre. Les Entreliges, donc, ce sont euh, tout simplement les Kyrian de l'Antre qui, son, qui sont sous le contrôle d'Elia. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, euh, l'arc, justement, de Maldraxxus Bastion, le début de l'arc de Kel'Thuzad a commencé, sans qu'on le sache, parce que ce pas Kel'Thuzad, mais par l'arrivée d'Entreliges et Elia qui avaient préparé et aidé à l'assaut de Maldraxxus avec la maison de l'assemblage et des rituels contre bastion, et eh bien la fin de l'arc de Kel'Thuzad se termine par des entreliges qui ramènent Keltusad dans l'antre aux côtés de son maître, le geôlier. Donc, comme on a débuté, on termine et ça c'est vachement intéressant. Donc voilà pour euh, voilà, tu vois, le, le, vous voyez euh, vient Lich le Bannichwan, donc le le banni a encore besoin de vous appelle à ses côtés donc voilà il a encore besoin de vous alors ce que j'adore c'est l'animation de Keltuzad quand il se fait emporter <rire> bon fallait une animation et ça fait un truc un peu bizarre mais euh, du coup on sait pas trop parce que ça se trouve il va, il va se faire torturer hein, parce qu'il a échoué ou quoi que ce soit mais euh, on verra on verra en tout cas comment ça va se passer il est fort probable que Keltuzad on le retrouve en raid ça m'étonnerait pas que le prochain raid soit un raid contre euh, ça ne m'étonnerait pas que le prochain raid soit, soit un raid contre Sylvanas avec justement bah, par exemple Kel'Thuzad puisque Kel'Thuzad et Sylvanas sur le papier ont été ensemble et ennemis également et ce ne serait pas étonnant de retrouver par exemple le raid, un raid où on va dans l'antre et le boss final soit Sylvanas ou un des boss finaux soit, euh, soit Sylvanas et que dans le raid on tape Nathanos, on tape Kel'Thuzad et Kel'Thuzad on apprendrait qu'en fait bah Peut-être qu'il se retournerait aussi un petit peu contre le geôlier comme Sylvanas Sauf que lui ce serait pour un autre but, euh, ce serait de libérer Arthas Moi c'est vraiment ma théorie à ce niveau là Pourquoi je pense ça eh ben Parce que le traitement de Kel'Thuzad est bien plus intéressant Déjà il n'est pas détruit comme on aurait pu l'avoir à Vania ou à, à Wotelka Bien sûr il restait le phylactère à chaque fois mais on, on le voit détruit en mode, j'ai été méchant, je suis très très méchant, je veux conquérir le monde. Ah bah mince, hein, tous mes plans, je les ai exposés, je les ai dit à l'oral, <rire> dommage. Donc là, euh, on a vraiment un traitement où il a été derrière la merde dans deux zones, ce qui est déjà... Un meilleur traitement que tout ce que WoW a pu lui offrir en 16 ans, en 15 ans plutôt. Donc vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il a encore un rôle à jouer euh, dans, euh, dans, dans Shadowlands. Et clairement, bah, Kel'Thuzad, son rôle a toujours été auprès euh, du Roi Lich, des Rois Lich, j'ai même envie de dire. Donc euh, de Ner'zhul et d'Arthas. Donc est-ce qu'on en saura plus sur Arthas grâce à Kel'Thuzad, par l'intermédiaire de Kel'Thuzad, ça pourrait être une des opportunités. Donc voilà, je suis extrêmement content, c'était le point que je voulais évoquer depuis un moment parce que j'attendais que ça sorte pour pouvoir le faire, mais je suis extrêmement content parce que j'avais très très peur qu'il soit expédié comme à Wotelka ou à Vanilla, ce n'est pas le cas, Kel'Thuzad a un traitement plus intéressant. Et si jamais Kel'Thuzad périt définitivement à Shadowlands, est-ce que ce serait un problème Non. Un personnage, même important, et un personnage qu'on aime, s'il meurt, c'est pas grave, tant qu'il a apporté au récit, en fait. Tant qu'il a eu une fin, j'ai envie de dire, satisfaisante pour le récit. Et au final, Kel'Thuzad, ça n'a jamais été le cas, en fait. Et on n'a surtout pas respecté le personnage. Donc là, même s'il doit mourir dans Shadowlands, eh bien, il aura, déjà eu beaucoup plus, il aura déjà eu beaucoup plus de respect pour le personnage. Maintenant, je pense que dans son rôle, véritablement, c'est son lien avec euh, les rois liches. Donc... Bah, J'en attends, attends pas mal dans les prochains patchs pour Shadowlands, mais voilà. J'espère euh, que cette vidéo vous a plu. j'ai essayé de faire un petit peu euh, pas être trop trop long, même si bon, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Euh, N'hésitez pas à donner vos impressions. Est-ce que vous êtes satisfait du traitement de Kel'Thuzad Pas du tout Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez des, des commentaires à faire N'hésitez pas. Je vous rappelle que bah, du coup, pour mieux comprendre Kel'Thuzad, il y a la vidéo sur la guerre de l'araignée, la vidéo euh, sur Warcraft 3. Et les vidéos bah, sur Bastion, euh, Raven Dress et tout pour, pour mieux comprendre euh, les margraves. je referai des vidéos là-dessus, ne vous en faites pas. En tout cas voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos, à plus dans le Lexus et on se retrouve aussi dans l'antre Des bisous <rire> Et n'oubliez pas de liker bien sûr la vidéo, hein. que la commenter, hein, ça, ça, ça participe à la visibilité de la chaîne, hein, donc euh, n'hésitez pas à tout ça, tout ça. Vous avez aussi le petit follow Twitter, le petit like hein, sur la page Facebook. Vous pouvez également suivre l'actu et les streams sur le site, évidemment, avec le planning de la semaine, la planning de stream de la semaine. Voilà, plein de bisous, à bientôt.